Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'astuce, le plus important quand on cuit la viande au barbecue, c'est le repos après cuisson. Aïe caramba Et quand la viande est cuite, il est impératif de la laisser reposer. Maintenant, elle est toute tendue comme ça et On va la laisser reposer comme ça, elle deviendra super juteuse. Comptez 5 à 10 minutes pour le poulet et pour le bœuf. Et ça, c'est bon. Et voilà, maintenant, c'est à vous.